Salut à toi, mon tout nouveau single, La Colère vient de sortir sur toutes les plateformes de streaming. Et à cette occasion, j'ai décidé de me prêter au jeu des questions-réponses. Alors, j'ai une petite liste de questions ici sur mon téléphone auxquelles euh, je vais me faire un plaisir de répondre. Donc, ce sont des questions eh bien, autour de, de ce nouveau single. On va euh, les découvrir ensemble et voir ce que ça donne. Alors, la première question est, comment est venue l'idée de cette chanson euh, donc, cette chanson, je l'ai écrite, euh, écrite il y a un an et demi, deux ans, je crois. Enfin, j'ai commencé à l'écrire il y a un an et demi, deux ans. Euh, donc, cette chanson, le titre, c'est La colère. Et en fait, euh, c'est une chanson d'observation. Cest à dire que enfin moi j'ai toujours vu si tu veux les artistes comme des observateurs en fait de leur société comme un petit peu des thermomètres des thermomètres de ce qui se passe autour d'eux euh, et moi j'ai pu constater ça dans les écrivains dans les auteurs les poètes les musiciens depuis euh, depuis plusieurs siècles et cette chanson c'est un petit peu ça si tu veux la colère c'est pas euh, c'est pas une revendication personnelle c'est un petit peu une observation de voir que... Euh, ben, il y a ce que j'appellerais des formes d'anomalies qu'on peut constater euh, sur la planète et d'observer que euh, ben, à un moment euh, ça génère des frustrations, ça génère une colère euh, qui monte et euh, du coup ben, voilà cette, cette chanson finalement, c’est une observation de ces phénomènes. Alors deuxième question: peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le texte OK. Alors euh, ce texte, donc comme je te le disais, c'est une observation de la colère et de certaines anomalies et de choses que je peux observer. Alors au début, au début, si tu veux, euh, le texte dit que voilà la, la, la colère qui gronde fait retentir le signal, qu'il est enfin temps de voir en arrière et de se souvenir d'où venaient nos grands pères. Et ça, si tu veux, c'est un petit peu un écho à euh, la montée des nationalismes, des extrêmes droites qu'on a pu. Euh, observé en fait aux dernières élections en France et puis ça se passe aussi dans d'autres pays d'Europe malheureusement et de dire que voilà il y a des gens à un moment qui se disent ok moi je suis de tes nationalités toi tu ne l'es pas, toi tu es un étranger toi tu n'es pas d'ici alors que la chanson dit se souvenir d'où venaient nos grands-pères et on le voit ne serait-ce que parmi euh, notre classe politique ou dans les noms de famille on voit bah, qu'il y a des gens qui sont d'origine polonaise, qui sont d'origine italienne et qui à un moment se sont retrouvés aussi bah, en situation euh, d'immigration, de voyager, de changer de pays euh, et, voilà, et, de, et de faire leur, leur vie dans une société. Et donc, euh, et donc voilà, ça c'est ce que nous dit le premier couplet, de dire que finalement, ces personnes-là qui, euh, qui stigmatisent en fait euh, la personne à côté parce qu'elle n'aurait pas la même couleur de peau, l'origine ethnique, l'origine sociale euh, ou de pays, eh ben, elle oublie qu'elle-même, elle oublie qu'elle-même, euh, elle, qu elle, euh, voilà, elle vient de peut-être grands-parents qui sont déplacés à un moment, d'une génération suivante. Ensuite, euh, dans le deuxième couplet, ça nous parle des, des, des, des voyageurs clandestins, tu sais, ces personnes. Moi, ça m'a toujours, euh, euh, je dirais, euh, questionné ce truc-là, de se rendre compte, enfin, de, de, de, de, et c'est quelque chose en fait que j'ai du mal à imaginer. C'est-à-dire le niveau de détresse qu'il faut avoir pour se dire, je vais m'engager sur une embarcation dont il y a de grandes chances qu'elle coule, en fait, en traversant la Méditerranée par exemple. Euh, mais de dire, ok, je préfère finalement risquer la mort en sautant dans cette, embar dans cette embarcation que de, rester, euh, que de rester dans mon pays. Et ça, ça m'a toujours, euh, euh, toujours questionné, en fait, ce truc-là, de voir qu'il y a des gens qui vont se cacher dans un camion, qui peut-être vont se faire écraser, enfin, qui vont voyager dans des conditions qui ne sont pas possibles, tout en sachant qu'ils peuvent y rester, mais qui font quand même le choix, en fait, de cette dangerosité. Et en me disant, mais ça veut dire que la situation en fait qui fuit est tellement euh, insupportable qu'il préfère même envisager la mort. Et euh, alors, c'est pas un thème qui est très joyeux, mais c'est cette chanson, comme je te dis, c'est une observation en fait de ce qui se passe. Et euh, et ce, ce deuxième couplet nous parle nous parle de ça. Toi, le, le, le couplet 3 nous dit euh, la colère qui gronde au bout des lèvres fera des murmures, des cris de fièvre, elle punira un jour la dangereuse cécité dont font preuve les grands par nécessité. » Et ça, c'est un petit peu, si tu veux, de l'observation, vraiment d'un clivage qu'il y a entre une certaine tranche de population qui, qui contrôle le monde, hein, on peut le dire, euh, que ce soit à travers une classe politique ou une certaine forme qu'ils voudraient une élite culturelle ou, ou, ou, ou commerciale. Euh, et que donc, il y a cette dangereuse cécité, c'est-à-dire le fait de faire semblant de ne pas voir qu'il y a des gens qui souffrent, qu'il y a des gens qui galèrent, qu'il qu y a un clivage vraiment qui se crée. Et, euh, et que quelque part, cette colère, ben, un jour, les murmures, ça va peut-être devenir des cris, ça va peut-être s'amplifier. Et... Euh, et, euh, et la voilà, le dernier couplet nous dit que l'eau qui dort un jour pourrait bien se réveiller. Donc c'est un petit peu à la fois un, un, une observation et puis aussi peut-être un, un signal, signal d'alerte si, si je pouvais avoir cette prétention sur, euh, sur cette chanson. Alors question numéro 3. C'est quoi l'émotion qu'il y a derrière ce titre euh, Alors en fait, si tu veux, l'idée, euh, c'est pas... Euh, euh, en fait, ce n'est pas une colère que je ressens, toi, c'est vraiment une observation, c'est la colère qui, euh, que je ressens autour, euh, autour de moi, euh, si, enfin, que je peux ressentir dans le monde, et, et, mais aussi de dire que si tu veux, cette colère, elle peut être aussi salvatrice. Ce n'est pas forcément une énergie destructrice, en fait, la colère. Souvent, la colère, on dira ah, « t'es en colère » ou on voit ça comme quelque chose de négatif. Mais en même temps, la colère, c'est des fois quelque chose qui permet de faire bouger les choses, de renverser une situation, de, de faire évoluer les choses ou d'exprimer un truc qui quand on le dit tout bas n'est pas entendu et que quand on le dit un petit peu plus fort est entendu. Donc, c'est un petit peu ça si tu veux de dire que finalement, on pourrait toutes et tous en faire une énergie de cette colère, une énergie de, bah, de transformation des choses pour, pour des jours meilleurs. Alors, question numéro 4. Ah, ok, juste avant de répondre à cette quatrième question. N'hésite pas, euh, tu vas trouver des liens sous cette vidéo, tu vas trouver euh, un lien sur l'écran de fin. N'hésite pas à cliquer dessus ben, pour aller streamer la chanson pour justement euh, voir euh, là ce que je suis en train d'expliquer, comment ça se traduit musicalement. Et puis, euh, et puis ben, voilà, si tu le fais assez rapidement, sache que ça aidera en fait au référencement de ce titre parce qu'il y a une petite prime à la nouveauté sur les plateformes de streaming. Euh, et donc, voilà, c'est important si tu veux euh, euh, bah, voir ce que donne cette chanson, de le faire juste après la fin de cette vidéo. Alors question numéro 4, est-ce que cette chanson est liée à ce qui se passe en France en ce moment Ah, alors très bonne question. En fait le truc c'est que, euh, comme je te le disais en début de vidéo, moi cette chanson j'ai commencé à l'écrire, je te dis, il y a, il y a 18 mois, facilement. Il faudrait que je regarde la date de dépôt Sassem, mais euh, ce n'est pas une chanson que j'ai écrite aujourd'hui dans l'actualité. Alors... Oui, en effet, aujourd'hui, on observe en France de la colère qui monte, il y a voilà, de plus en plus de manifestations. Euh, mais voilà, cette chanson n'a pas été écrite comme un hymne, tu vois, enfin comme un, un, je sais pas, un truc qui aurait été fait euh, là dans cette énergie aujourd'hui. Non, c'est plutôt quelque chose qui a été écrit avec beaucoup plus de recul et du coup bah, qui était peut-être un petit peu euh, euh, annonciatrice, mais dans les, dans les signaux que je pouvais observer il y, a, il y a 18 mois. Alors, question numéro 5. Quelles ont été tes inspirations musicales pour ce titre alors, cette chanson, euh, j'ai commencé à l'écrire à la guitare électrique. Euh, je me souviens très bien, j'avais ma guitare électrique, elle n'était pas branchée, mais j'avais une idée, si tu veux, du son qui pouvait être lié à l'énergie de cette chanson et à cette énergie de, de, de colère. Et, euh, et donc, j'ai commencé à l'écrire comme ça euh, à la guitare électrique avec euh, bah, une influence assez rock. Bon, voilà, ça fait partie quand même d'une de, de mes influences, la musique rock. Euh, et en fait, mais pas seulement, parce que euh, en fait j'écoute euh, j'écoute aussi pas mal de, de DM, de musique électro. Euh, de la pop indé, hein, enfin ces choses-là, et j'avais vraiment envie, si tu veux, de, dans les arrangements euh, musicaux de cette chanson, de faire un mélange de tout ça. Donc on retrouve à la fin, par exemple, des grosses, euh, des grosses euh, boîtes à rythme avec des sons euh, très électroniques, des, des grosses synthés euh, analogiques, euh, mais on va retrouver aussi du violon, euh, qui est plutôt un instrument classique euh, à la base. Euh, et qui du coup, ce qui m'intéresse dans cet instrument, c'est que c'est un instrument qui, qui se rapproche beaucoup de la voix. Et la partition de, la, de violon, justement, elle a été écrite avec cette notion de comme un cri toi, de, de colère, quelque chose qu'on qu veut exprimer. Et puis, euh, et puis ben, après, derrière, il ouais, y a un gros bass bat il y a des grosses batteries. Euh, Tony, le batteur, il a sorti vraiment un beau kit vintage avec des, des sons de tomes qui... Qui, qui tape bien fort et puis il y a une ligne de basse bien appli, bien appuyée. Donc, euh, voilà pour les inspirations musicales de ce titre. Alors, question numéro 6. Euh, si tu veux me poser des questions, d'ailleurs, par rapport à ce titre, qui aurait peut-être pas été sélectionné là, n'hésite pas à me les poser en commentaire, d'accord Et puis, euh, je referai un live pour y répondre ou je t'y répondrai euh, euh, bien volontiers. Alors, euh, question numéro 6, c'est comment se sont passées les, stations, les sessions studio alors, session studio, euh, donc on a enregistré chez Seb qui a, euh, qui a je veux dire, vraiment une, une manière de, de, de travailler que j'apprécie avec beaucoup de calme et en même temps beaucoup de, de recherche sur le son. Et vraiment, le parti pris qu'on a, qu a pris ensemble avec toute l'équipe, ça a été de, de prendre beaucoup de temps au départ sur le positionnement des micros. Tu sais, bien souvent, des artistes enregistrent et se disent « bon, on verra ça au mixage ». Mais pour moi, c'est une erreur, enfin en tout cas, ce n'est pas une manière que je trouve intéressante de travailler, parce que ce que tu n'auras pas capté euh, à la prise, bah, tu ne pourras pas le rajouter au mixage. Tu vois. Est, euh, voilà, si si, si, si, si l'onde sonore n'est pas là, tu ne vas pas pouvoir rajouter cette âme-là. Donc, on a pris beaucoup de temps, on a pris plus d'une demi-journée dans le placement des micros, de la batterie notamment. Je te le disais, il y avait un kit vintage. On a utilisé aussi des micros vintage pour avoir vraiment un grain particulier sur la batterie. Mais dès les prises de son, on savait déjà qu'on voulait avoir ce type de son tout en sachant qu'on allait mélanger ça aussi avec des sons de synthé analogique. Euh, bon, après, euh, j'ai la chance de bosser avec des super musiciens, donc si tu veux, euh, en deux prises, c'était réglé hein, par rapport euh, aux prises de sons, et donc on a pu se permettre du coup de dire « Ok, maintenant on a des prises de sons qui marchent, on va refaire des enregistrements, mais là on va vraiment donner plus de place à l'énergie, à l'intention, vraiment à, à, à l'âme du musicien. Euh, quitte à pas tout gardé, mais voilà, vraiment pour avoir cet esprit un petit peu live du coup dans la, dans la prise de son et puis ensuite, euh, ben ensuite il a fallu que je, que je fasse mes guitares euh, les guitares ça a été assez vite alors euh, pareil guitare électrique, donc on a fait une prise à l'ampli, on n'a pas, pas bossé en DI, donc une prise à l'ampli, donc il y a les lampes, il faut attendre que ça chauffe, toi le son il change, donc voilà, pas mal de précautions autour du son, et puis ensuite ben voilà, prise de son, euh, prise de son voix, prise de son violon, ça s'est passé assez vite, euh, en, en une demi-journée à peine, et euh, donc voilà, une bonne expérience, bonne expérience d'enregistrement de studio pour ce titre, d'autant que c'était le tout premier titre de l'EP qu'on enregistrait, donc il y avait pas mal aussi de euh, bah, il fallait apprendre à se connaître aussi dans, le, dans la collaboration avec Seb Lingesson. Euh, question... Alors avant-dernière question, question numéro 7. En quoi ce titre pourrait être un nouveau tournant artistique pour toi Alors ce titre, c'est le premier single d'un nouvel EP. Euh, c'est aussi le premier titre que je ressors officiellement depuis peut-être 10 ans. Euh, voilà, j'ai consacré énormément de temps au coaching vocal, à l'apprentissage et à la perfection, au perfectionnement de cet art, à la création d'une école, à la création d'un du, centre de formation pour coach. Euh, et donc euh, voilà, j'avais fait des collaborations de, de la composition de bandes originales pour des spectacles, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas sorti officiellement des nouveaux titres. Donc déjà la colère, ça annonce ça, du coup le retour.. Euh, le retour, mon retour artistique et puis ça annonce aussi bah, le retour à la scène puisque là on bosse, on bosse ardemment avec toute l'équipe eh pour retrouver la scène et donc bah, tu pourras surveiller l'actualité si tu veux venir nous voir euh, en concert. Tu peux même indiquer d'ailleurs en commentaire si, euh, je ne sais pas, il y a un endroit du monde, de la France, ta ville, voilà, un endroit où tu aurais envie qu'on vienne euh, jouer en concert et puis on verra si on peut caler ça euh, dans une tournée. Euh, dernière question qui nous dit c'est quoi la suite de tes projets artistiques. Alors à la suite de la sortie de ce single La Colère, il va y avoir un clip. Il va y avoir un clip donc qui n'est pas encore enregistré à ce jour, mais donc voilà, le clip devrait sortir d'ici un mois ou deux maximum. Ensuite, euh, eh bien, tu auras l'occasion de découvrir un nouveau single qui lui a déjà été enregistré, donc il est prêt. Il devrait sortir au mois de mai-juin normalement. Et puis, euh, et puis ensuite, on aura la sortie de l'EP au, euh, au mois de septembre. Donc là, on aura quatre titres à découvrir, dont La Colère et le prochain, le prochain single. Et puis, ben là, on est en train de bouquer des dates, de planifier les premières dates de concert autour de ce projet. Voilà ce que je pouvais te dire euh, sur la sortie de ce nouveau titre. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Alors, comme dit, si tu veux être tenu euh, au courant des dates de concert, tu pourras cliquer sur un lien qui se trouve juste en dessous. Et puis, ben, moi, je t'invite maintenant à découvrir en musique ce single si tu ne l'as pas encore écouté. Euh, voilà, en cliquant dans le lien qui s'affiche dans, dans la description sous cette vidéo ou euh, dans l'écran de fin qui va s'afficher à la fin, tu vas être dirigé directement sur la plateforme de ton choix. Et euh, bah, je te laisse écouter ce titre et me faire un petit commentaire pour avoir ton retour. Là, Ça m'intéresserait d'avoir ton feedback sur ce tout nouvel single. Je te dis à très bientôt dans un prochain mers. contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao le signal nos La colère qui gronde au fond des mers avoir perdu un fils avoir perdu un frère pour avoir tenté le dangereux voyage avoir espéré